Yeah. Yeah. <laughs> Pas niveau <pour> fait défaut. Foule <laughs> de fédère foule. District in <laughs> District in yeah. Et c'est reparti. Big up, c'est dit soutien. Oh. District, la réunion. Eh ben alors. La réunion, depuis naissance, ma plus grande fierté C'est la nature qui m'a bercé Pourrais je me donne à fond, pour faire vibrer la et Faire flyer l'amour La réunion, depuis naissance, ma plus grande fierté C'est la nature qui m'a bercé Pourrais je me donne à fond, pour faire vibrer la et Faire flyer l'amour Je viens du 74, le qui a bercé mon enfance Qui m'a suivi jusqu'à Agile, marqué par mon adolescence Et le sens de ma vie avec les mari. maris oh. Dans ma fierté dans mes rimes c'est pour elle que j'avance et c'est mon île que je représente pourquoi se prendre la tête comme pas leur amateur en plaisant j'apprécie ses vertus ses montagnes joliment vêtues son soleil en hiver qui il réchauffe ses armes vertues et si je me perds je me régénère dans sa nature étouffé par la mm -hmm. vie sociale mm -hmm. je prends un bol d'air pur et, et avant de me, me plaindre je réfléchis c'est qu'on a qu'une seule vie alors pourquoi ne pas l'apprécier après si je dois la quitter elle restera dans mon cœur. Il il il qui me remplit de bonheur et de bonheur je vois son soleil éclairer cette beauté y'a rien à dire cette étude peut que l'aimer c'est la réunion depuis naissance ma plus grande diété C'est dame nature qui m'a bercé Pourrais je me donner un fond Pour faire vibrer la foulée Faire flyer l'amour La réunion Depuis naissance ma plus grande C'est dame nature qui m'a bercé Pourrais je me donner un fond Pour faire vibrer la foulée Faire flayer l'amour Un bout de paradis Dans l'océan indien De sa force me maintient Ouh je perds ma vie, car ici je me sens bien, ça nature memmène loin La réunion, laisse-moi dire que je t'aime, que tes fleurs te rendent belle, que ma vie est la tienne, que je m'approche à tes chaînes, pour moi t'es ma reine, que ma plume est la tienne, que je vais dans ton ciel que Pour toi, rien ne me freine, tu as mes peines, c'est gravé dans mes gènes. La réunion, depuis naissance, ma plus grande piété, c'est la nature qui m'a bercé. Pourrais-je me donne à fond pour faire vibrer la foulée, faire faillir l'amour? La réunion, depuis naissance, ma plus grande c'est la nature qui m'a bercé. Pourrais-je me donne à fond pour faire vibrer la foulée, faire faillir l'amour? La réunion, mon île, sur ce texte, je chante son hymne, lui déclarer ma flamme, mon incendie, ma combine, si la jusqu'au sud sauvage, je suis son, son visage nature... Je respire son air et je suis fier d'avoir une Au Honneur 7 4 là où le paysage embellit mon regard, là où le mélange des traditions me régale. Prenez garde, réunis-la pour donner la force à réunir. Si tu cherches la bonne ambiance, ça nous n'est Et si un jour je pars, je reviendrai. S'il y a trop de rêves à vivre, jamais je m'en plaindrai. Mais créer fier sans distinction de couleur Présentez la ronde, ça la fierté. Peu importe la douleur du nord au sud, de l'est à l'ouest. On assure on reste à l'est. Mon amour la reine et cyclonique, donnez l'alerte. pliez à ceux qui l'aiment pour son histoire et son avenir. À Réunion, on est là. Est là nous va tenir la réunion. Depuis naissance, ma plus grande fierté. C'est la nature qui m'a percé. Je me donne à fond pour faire vibrer la foulée, faire flyer l'amour. La réunion, depuis naissance, ma plus grande fierté. C'est la nature qui m'a bercé. Pourrais-je me donne à fond pour faire vibrer la foulée, faire flyer l'amour? Yeah, tchao. Yeah. Yeah. Yeah. <rire> <rire> Spécialement pour le massif, la réunion, version acoustique. La <rire> <rire> <interprété rire> par Mika. Big up, franchement, pour lui. Big up pour gun big up à la caméra. Boom. boom, boom. Massif, pour ceux tu veux suivre. En dessous, dans la page, vous abonnez zot Dans la description, on a la page district officielle. Vous clic j'aime, vous partagez si vous partagez. partager. Fais-toi la page aussi. Bah. Franchement, big up. Big up, big up. abonnez Et voilà! Ben <rire>